9 bonnes raisons d'investir dans une maison, plus une astuce également, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le marché des maisons, c'est un marché un peu délaissé, un peu oublié par les investisseurs, ce qui en fait un placement alternatif pour vous générer des revenus sans y consacrer des, trop de temps. Je, je, je précise, hein, donc sans y consacrer trop de temps, ça vous prendra immanquablement quelques heures par année, ne serait-ce que pour échanger avec les locataires, faire des visites... Euh, déclarer vos revenus, votre taxe foncière, etc. Mais l'idée c'est que le, le temps passé, les heures passées par année euh, Si on les compare au, au loyer que vous allez percevoir bah, Soit clairement à votre avantage Donc on va voir justement ces 9 raisons pour vous porter sur les maisons alors tout d'abord, qui dit maison, dit locataire plus stable, car vous allez toucher des familles, puisque le, le rêve des Français, un des rêves des Français, c'est d'habiter dans une maison, donc ce qui est vrai également pour les locataires, et ce qui fait que là, les gens s'installent et restent de manière plus longue que pour des petites surfaces où il y a beaucoup de rotation, durée moyenne de 5 à 7 ans, ce qui en fait donc un placement particulièrement adapté pour vous qui êtes investisseur, qui êtes euh, entrepreneur, euh, euh, cadre actif, euh, voilà, euh, chef d'entreprise, en tout cas qui souhaitait, surtout ne pas être accaparé par les locataires, etc., par les rotations, par les changements, sachant que vous pouvez tout déléguer à une agence locative, mais l'idée c'est que vous ayez le moins de, de, de questionnements et de, de temps à y consacrer, donc pour cela les maisons sont tout à fait euh, adaptées. En plus, bah, les maisons c'est plus facile à gérer, plus économique qu'un appartement dans une grosse copropriété. Alors une maison ça peut être soit une monopropriété, donc vous, avez, vous, voilà, vous êtes maître à bord chez vous, Versus le fait, vous comprenez, d'avoir un studio ou un T2 dans une grande copropriété vous avez bah, des, des appels de fonds trimestriels, vous avez euh, des, beaucoup de locataires Vous avez des assemblées générales chaque année où vous recevez un recommandé Parce que vous êtes convient en tant que propriétaire Ça peut durer beaucoup de temps, là encore c'est du temps y consacré Alors qu'une maison pour ça, bah, c'est beaucoup plus facile et puis plus économique également Alors une maison, ça peut aussi être dans une petite copropriété horizontale ou dans un lotissement Mais... Le, le nombre de lots est quand même beaucoup plus réduit et plus facile à gérer et donc moins coûteux. Ensuite, vous avez des loyers plus sûrs, c'est-à-dire que bah, vous allez là encore toucher des familles et donc c'est potentiellement deux, deux personnes, donc un couple qui chacun touche des revenus, donc va bah, vous doubler les chances d'avoir vos loyers. Et si vraiment les loyers impayés sont votre hantise, et eh bien là encore vous pouvez doubler avec une garantie de loyers impayés, mais... Je vous rappelle que les loyers impayés ne concernent que 2 à 3% des, des, des, des cas dans, en moyenne. Hein, le 97 à 98% des choses se passent bien quand les loyers sont pris du marché. Mais voilà, quand vous avez deux locataires, c'est-à-dire un couple au lieu d'un, bah vous doublez vos chances d'y arriver. Donc c'est de loyer que vous percevez de manière plus sûre. Quatrième bonne raison, c'est la valorisation. Dans une maison versus un appartement tout seul, bah vous pouvez par exemple, vous avez un, alors soit vous avez déjà un garage qui est valorisant, on construira un, et vous avez aussi un jardin idéalement avec voilà, des jeux pour enfants, du mobilier de jardin, vous pouvez rajouter une dépendance comme un abri de jardin, vous voyez, vous pouvez plus facilement créer de la valeur, ce qui fait que bah, les gens vont avoir plus de confort, rester plus longtemps, ça peut justifier un loyer un petit peu plus élevé, ou en tout cas vous allez attirer davantage de gens que les, les, la maison voisine qui n'a pas tout ce confort, donc... C'est plus facile pour vous aussi à apporter de la valeur. Et puis, ben, je parlais en introduction d'un marché qui est un peu oublié, un petit peu délaissé. Effectivement, vous qui êtes investisseur, ben, vous allez souffrir de moins de concurrence de la part des autres euh, qui vont se diriger plus, de manière plus classique sur les appartements. Donc, c'est plus facile à dénicher quand vous savez chercher qu'une petite surface bien placée dans une grande ville, typiquement un studio ou un T2 bien placé auprès d'un métro, d'un tramway, d'une ligne de bus dans une ville, dans une agglomération. Voilà, les, les marchés pour cela, euh, les, les maisons sont beaucoup plus faciles à dénicher. Et puis ensuite, et paradoxalement, et bien le prix d'achat d'une maison est plus accessible, là encore, si vous savez chercher, et si vous allez avoir l'audace de regarder ailleurs que dans les grandes villes, et d'aller prospecter dans les villes qui sont petites et moyennes, L'idéal étant de trouver une ville euh, non loin d'une grande ville, donc c'est pour vous garantir de la vie, de l'activité, donc une demande, une tension locative. Mais là encore, vous pouvez de trouver des prix d'achat qui sont tout à fait accessibles et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo un exemple. Ensuite, il est possible de diversifier grâce au fait de meubler une maison. Euh, et de la proposer à louer euh, pour six mois, pour neuf mois, pour un an, c'est-à-dire typiquement à des, des, une famille euh, qui vient en mission, ou qui vient s'installer, qui a besoin de prospecter avant d'acheter sa maison, vous voyez. Et là encore, il existe très peu d'offres de maisons meublées à louer sur le marché, donc vous pouvez créer, la, encore une fois, un marché, ça se, ça se teste, ça s'étudie, mais c'est une possibilité pour vous de sortir complètement du louer et de proposer une maison euh, meublée à louer quelques mois par an, par plus de moyenne durée que de... Que de que, que, que de courte durée, et là encore peut-être que vous allez finalement louer bah, de manière pérenne à quelqu'un qui vient à la base s'installer euh, de manière provisoire, mais donc, si elle s'y plaît bah, elle veut y rester, en tout cas c'est une autre possibilité euh, huitième euh, bonne raison d'investir dans une maison c'est que le potentiel de plus-value à terme est plus grand c'est-à-dire que la demande de la part des gens qui veulent eux, acheter pour venir habiter est largement supérieure à l'offre alors si vous regardez le prix des maisons que vous regardez depuis 20 ans, depuis 10 ans depuis 3 ans, vous verrez que la courbe vous cherchez sur internet, vous, vous verrez que la courbe ne fait que monter, alors encore plus ces dernières années que par le passé, mais la, la courbe est montante, donc vous avez là encore, surtout si vous le savez la valoriser comme on l'indiquait, un potentiel de plus-value à la revente qui est euh, plus grand. Et puis enfin, dernière bonne raison, et non des moindres, c'est que cette maison dans laquelle vous pourriez investir cette année, eh bien vous pourriez à terme la récupérer pour vous-même, euh, en tant qu'une résidence secondaire, c'est ce que j'ai voulu indiquer en, en indiquant RS de manière abrégée, ou là encore, pour offrir un tout à vos enfants, vous voyez une maison, bah, c'est quand même sympa pour démarrer dans la vie, ou alors ça va être vos locataires, mais là encore, ça s'y prête davantage qu'un appartement de type studio, effectivement, dans une grande ville, et euh, donc vous avez aussi cette, cette option à la sortie, quand on achète quelque chose, bah, l'adage dit que c'est bien de penser dès l'achat la revente, donc bah, encore une maison, c'est beaucoup plus, euh, là encore, flexible et, euh, et euh, ouvert. Alors, est-ce que vous êtes, grâce à cette vidéo, séduit par l'idée d'investir dans une maison Eh bien, je vais vous donner une astuce, si c'est le cas, c'est le fait d'investir non pas dans une maison, mais d'investir dans un lot de deux maisons. Alors, pourquoi je vous invite à cette réflexion C'est bien, vous avez un risque dilué, en l'occurrence dilué par deux, vous avez plus de flexibilité encore plus, vous avez potentiel de plus-value également, puisque vous achetez un lot de deux unités, si vous revendez à l'unité, le prix est supérieur. Et, et, et sans compter le fait que si vous souhaitez un jour en faire votre résidence principale, ne serait-ce que pour quelques années revendre une des maisons en tant que résidence principale, vous seriez exonéré de d'impôt sur la plus-value. Donc c'est là encore quelque chose qui est un petit peu atypique, mais qui peut également euh, bah, tout simplement être une option. Et pour étayer mon propos, je vais vous montrer une, une petite annonce que j'ai trouvée sur le bon coin pour vous montrer un exemple concret. Il s'agit là justement d'un ensemble de deux maisons et autre particularité, ces deux maisons sont déjà louées. Donc si vous vous demandez dans une petite ville s'il y a du potentiel locatif, déjà vous avez des locataires directement sous la main et vous allez pouvoir les interroger et faire une, une étude, une prospection sur le marché, poser vos questions. Je vous montre les photos, vous noterez que le prix est de 149 000 euros pour l'ensemble le, des deux maisons. Donc comme je vous disais que les prix sont accessibles et voire équivalents à l'achat d'un appartement dans une grande ville. Vous voyez, nous sommes typiquement dans ce cas. Vous voyez sur les photos, l'état des maisons est, est, est excellent. Vous voyez cachet, est vous voyez, il y a un cachet, donc c'est habité, vous voyez, c'est lumineux, c'est bien entretenu. Vous avez un jardin, une vue, des arbres, c'est ce que beaucoup de personnes cherchent à l'heure actuelle. Et donc vous avez là des locataires heureux et qui vont avoir à cœur de rester dans la durée. C'est ce qu'on disait en, en introduction. Et si vous regardez les loyers perçus pour l'ensemble de ces deux maisons aujourd'hui, donc au passage, vous avez... Une maison de type T4 avec trois chambres, une deuxième maison de type T3 avec deux chambres. Quand vous diversifiez lors de cet achat, l'ensemble des loyers est de 1045 euros par mois. Et si je, et donc, on est ici pour un prix d'achat à 149 000 euros. Vous êtes dans vous êtes, vous une rentabilité comprise entre 7 et 8 brut, juste pour l'achat de cette, cette, cet ensemble de deux maisons. Et, et donc, c'est quelque chose qui peut être amélioré au passage. Vous pouvez augmenter la rentabilité, même si elle est déjà... Vous, êtes déjà, vous pouvez tendre vers l'autofinancement, ça va dépendre de l'apport que vous souhaitez mettre pour que ça s'autofinance avec un, un emprunt de 20 ans, vous voyez par exemple, Donc voyez, pour, voilà pour l'exemple. Et si on regarde la carte, donc si vous n'avez jamais entendu parler de la ville de Ardente, dans l'Indre, eh vous allez voir également que cette maison, elle est sur un axe routier, qu'elle est à une vingtaine de minutes simplement de Châteauroux, qui est déjà une ville moyenne, et qu'elle est euh, à une heure de la ville de Bourges, qui est une ville moyenne tout à fait, euh, voilà, où il y a beaucoup d'activités, voilà, du passage, du tourisme, des gens qui viennent travailler, donc cette maison est tout à fait, à mon sens, pertinente pour un achat, pour diversifier, pour quelque chose qui vous prend peu de temps, qui est déjà avec une certaine rentabilité. Bref, elle couple véritablement euh, plusieurs, plusieurs avantages, et donc voilà l'objet de cette vidéo. Voilà, donc vous avez vu les 9 bonnes raisons d'investir dans une maison, plus l'astuce qui consiste en acheter 2 au lieu, au lieu d'une, et ce qui est un placement alternatif, mais très intéressant. Et si ça vous plaît, eh bien, je vous offre dans la description de cette vidéo, il y a un lien cliquable pour une liste, la liste des 35 questions, que vous devrez poser lors d'une visite, puisque bah, je vous disais qu'il y a peu de temps à y consacrer, mais vous allez devoir aller sur le terrain, regarder les petites annonces et poser les bonnes questions lors d'une visite pour acheter de manière sereine. Et c'est la liste que je vous offre, issue de mon expérience terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager à quelqu'un qui cherche des idées un petit peu comme ça alternatives et qui a du mal à investir, euh, et à vous abonner à la chaîne, puisque vous aurez comme ça d'autres exemples de, de visites ou d'opportunités, d'idées, un peu euh, qui sortent des sentiers battus, pour vous aider à investir dans l'immobilier. A bientôt dans les prochaines vidéos.